qu'on puisse se réunir, qu'on puisse se réunir dans les bureaux, dans les équipes. On sent que vraiment là, on s'est rendu compte à quel point c'était important de se voir et de partager ensemble. Ça c'était vraiment quelque chose, euh, c'était un besoin. Hein. Euh, je remercie toutes les personnes du coup qui cette année ont mobilisé les équipes, ont donné leur énergie, ont fait en sorte que, que ça ne soit pas si difficile pour tout le monde, qu'on ont toujours eu une oreille attentive pour écouter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 euh, et on souhaite vraiment bah, pouvoir créer ensemble, être plus dans la collaboration, plus dans une notion environnementale. Et je vous dis à très vite en 2021. Bah, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. À quel tour Ok, bon, c'est à mon tour. Donc... Euh...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 mais un merveilleux 2021, euh, prenons tous les apprentissages qu'on a eu en 2020 euh, et on va le propulser encore plus loin et encore plus haut en 2021. Donc, euh, si on a plein de personnes qui ont bien évolué euh, pendant cette année, euh, je crois que nos organisations par le ferrain iront mieux également en 2021. Donc, c'est vraiment un plaisir et un honneur depuis quelques années maintenant d'accompagner des gens, des équipes et des organisations